Bonjour à tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mais ce n'est pas n'importe quelle vidéo aujourd'hui elle est très importante Elle est même extrêmement importante D'ailleurs on parle de mon serveur Discord Déjà, Désolé pour le quiz ultime de Ninjago, je sais que j'ai dit que j'allais sortir Mais j'ai pas eu le truc Et concernant Discord, je sais que vous allez me dire Ah oh, mais t'as dit, tu l'ai dit l'autre fois Mais je l'ai dit euh, par exemple... Euh, ah, c'est très dangereux d'aller sur Discord. Oui, c'est vrai, c'est très dangereux d'aller sur Discord. Mais apparemment, si on établit des bonnes règles et tout, tout pourrait bien aller. Et d'ailleurs, j'ai prévu plusieurs onglets comme ça. Je suis sûr qu'il y en a qui, qui sont en très probablement de, rire, de lire les règles. Mais attendez un peu, là. Je vais vous le lire. Bonjour, voici les règles. Un, Tout le monde a le droit de mettre une pub. Donc, euh, oui, je j'ai l'onglet tous. Et vous voyez les petits cadenas, je vais en parler après. 2. La personne qui met une pub est obligée de, ch de chatter au moins une fois, sinon il y aura un avertissement. Au bout de 10 avertissements, cette personne sera bannie du serveur pour 2 jours. Ce qui veut dire que si vous mettez une pub, vous êtes obligé de, de parler au moins une fois dans le Discord. C'est comme pour vous dire, vous êtes là, et j'aimerais vous dire, oui j'aime qu'on mette des pubs, mais je ne veux pas non plus qu'on mette que des pubs, je veux aussi qu'on parle. C'est compris ça et ça peut être banni pour deux jours. 3. Il est interdit de signaler quelqu'un sans la permission, de mettre une vidéo volée, de se permettre de faire tout ce qu'on veut sans suivre les règles ou d'insulter d'autres personnes. Entre autres, ça veut dire, dire qu'il faut respecter les règles, il faut être respectueux avec tout le monde. 4. Tous ceux qui n'auront pas respecté, les... la règle 3 seront bannis pour deux à sept jours. Donc ça veut dire que si vous êtes banni de deux à 7 jours, vous pourrez revenir après, mais il va falloir par contre que vous fassiez attention parce que cinq, tous ceux qui désormiront les règles une fois revenus après avoir été bannis seront renvoyés de, dans le salon nommé prison. Et dans le salon prison, j'ai mis seulement j'ai mis des accès et je choisis qui. J'ai découvert comment ça fonctionnait. Alors euh, oui, il y a seulement les, il peut y avoir des visiteurs. Dans l'onglet prison, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas le droit de rejoindre les autres salons. Donc euh, oui, bien sûr, les administrateurs et tout ont le droit à, à l'onglet tous, mais pas les prisonniers. Donc les prisonniers, c'est quoi C'est quand on revient après 7 jours d'avoir été banni et qu'on ne respecte toujours pas les règles. 6, 7, pardon. Si vous avez des questions concernant les règles, vous allez moi sur tous les réseaux sociaux, même ici. 8. Les visites dans le salon-prison devront durer une heure, maximum environ. Donc, quelqu'un devra surveiller le, le serveur dans mon absence. Donc, pendant que quelqu'un sera là, moi, je peux y accéder. Je peux écrire un message, comme par exemple. C'est n'importe quel, c'est stupide ce que j'écris. Mais c'est juste un exemple. Alors, juste vérifie le temps qu que je parle. Ok, on a encore environ deux minutes avant que ça couvre. Bon. Comme vous le savez, j'ai fait des modifications. Paramètres du serveur. Ici, les rôles, il y a modérateur, c'est le plus haut classé après moi. Après ça, administrateur aussi. Conseiller, donc il peut conseiller des choses, mais ce n'est pas nécessairement lui qui va diriger les choses. Personne normale, donc la personne qui n'a rien là, mais qui est correcte. Personne avertie, qui a eu des avertissements. Prisonnier, qui va dans l'onglet prison. Et les visiteurs, euh, je vous le rajoute à four et à mesure, vous devez me demander... C'est très important de me demander avant d'aller dans l'onglet prison. D'accord Comme ça, je vous mettrai en visiteur. Donc si vous voulez parler à un ami dans l'onglet prison sur Discord, vous pouvez. Mais soyez très vigilant. Et ne préparez pas de plan parce que, attention, s'il y a une révolte contre cet onglet-là, je vais devoir vous mettre aussi sur l'onglet. C'est comme ça que ça marche, hein. si vous essayez de manigancer un plan. Il va falloir que je vous mette. Et je serai là pour, sur, pour surveiller. Sinon, il va y avoir quelqu'un qui va... Essayer de tout gérer, mais il doit respecter les règles, bien évidemment. Sinon, lui aussi, il sera banni ou même dans de prison. Donc, c'est aussi simple que ça. Par contre, vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, sinon. N'oubliez pas, hein, vous êtes libre, à part ça. À part ces quelques règles. Alors, je n'ai plus grand chose à vous dire. Sur ce, c'était le Wastre plus grand fan de Ninjago. Au revoir, tout le monde